pour te parler de l'amour et leur parler des contours que forment les vautours qui pendent. Je leur parlerai de toutes ces idées contractées dans les temples pour faire persister un régime fétide mauséabonde.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 En étant berbère, je t'aime, comme tout homme original qui aime, je t'aime, je te veux, t'es clair, ni brunette, ni blonde. J'irai visiter toutes les villes, tout particulièrement à comme tout citoyen du peuple, te faire partager ma vie, instaurer une démocratie. Loin du fanatisme religieux je t'aime, que toutes les oreilles l'entendent. Loin de l'obscurantisme islamiste, je t'aime, que toutes les belles-filles me répondent. Loin de l'obscurantisme islamiste, je t'aime, que toutes les belles-filles me répondent. Que toutes les belles-filles me répondent. que toutes les belles filles me répondent